Imaginez un UHC où vous pouvez incarner vos streamers préférés. On se souvient tous bien évidemment de l'époque de Kill the Patrick. C'est ce qui nous a fait découvrir les UHC. C'est grâce à ce mode de jeu que je suis là. On se souvient des kills de Mr. David, de Nems qui trouvait plein de diamants, et Pierre de son multiple kill avec une potion de poison et sa force. Je cite... Oh J'ai mis de bien c'est ce qu'on a pu essayer avec KTP-UHC. Il y a quelques semaines de ça, je vous avais publié une vidéo sur UHC politique. Pensé par NEMS, il a eu une nouvelle idée de con à nous présenter et ça nous a fait fortement plaisir. On va pouvoir incarner à travers ktp UHA nos streamers favoris, Hyper, Zerator, Tifano. En enfin bref. ktp c'est pas moins de 6 camps différents. Les Patrick, forcément, le YouTube Minecraft FR, les Tryharders, les Génies, la Coop Team et les Rôles Solo. En vrai on rigole, c'est un mode de jeu UH Troll, mais il y avait pas mal de mécaniques intéressantes. Il y avait trois joueurs par exemple qui pouvaient se donner des effets s'ils restaient à moins de 10 blocs. Et du coup ça formait un trio quasiment invincible s'ils restaient à 3 à moins de 10 blocs. Ou encore certains rôles avaient la possibilité de revive des joueurs. Il vient un craft qu'il fallait faire et ça revive des joueurs qui sont déjà morts, on connaît déjà leur rôle, mais bref, c'est des mécaniques qui sont quand même très intéressantes. Ce qui est cool avec ce mode de jeu, c'est qu'on va pouvoir en refaire en game sub. Donc n'hésitez pas à venir sur Discord pour ceux que ça intéresse. Il y avait tellement de rôles possibles, alors oh, putain, avec Pierre, As de pique. Euh muti -tuff, Étoile Étoile Jiraya Dark Funeral Encore la Coop Sifano Michel Xari Zerator J'ai été Mr. Evilia Alors tout le respect que j'ai sur cette personne C'est vraiment quelqu'un que je n'avais totalement oublié Dans l'histoire des Patrick et de KTP Par contre ce rôle est tout de même intéressant Grâce à ce rôle j'obtiens Régénération un cœur Toutes les 6 secondes Ça veut dire que j'ai clairement Presque pas besoin de Gapple Moins que les autres mais la mécanique importante de ce rôle, c'est que s'il tue un membre des Patrick, il rejoint directement leur camp, un peu comme le voleur. Donc je fais partie du camp de YouTube Minecraft FR, tant que je ne tue pas de Patrick. Mon objectif, bien évidemment, est de réguler la game, et de faire en sorte que si les Patrick sont un peu plus en situation de galère, j'y rejoigne leur camp pour pouvoir un peu équilibrer ça. Ou créer des retournements de situation un peu fous. En tout cas, voilà, je vous laisse avec la game, n'hésitez pas à en profiter, lâchez votre pouce bleu, vous abonnez, ça vous fait kiffer. Bonne game à tous, et vous allez voir, c'était drôle. Ouais ouais ouais ouais ouais oh, misère! Pardon, excusez-moi. Ouais, non, pitié, pas le dernier. Non, mais pas le dernier, non pas le dernier. Pas le petit. Ouais, je suis pas dernier! Nouvelle UHC créée par NEMS. Le dernier qui avait été créé, c'était Politique UHC. Je sais pas si vous en souvenez. C'était vraiment l'un de... des UHC qui m'a fait le plus mourir de rien de toute l'année. Allez, mesdames et messieurs, annonce des rôles de KTP UHC. On va être qui? Des Patrick? Des youtubeurs, des streamers. C'est pas fou, hein Par contre, le, le rôle est pété. Venez, le teste le rôle juste. C'est trop fort, hein Pour avoir mes mates, il faut que je les trouve à les rôles, tu sais. C'est chaud, hein Oh, jure, il est là Mais qu'est-ce qu'il fait Salut Salut, salut, ça va C'est qui C'est qui, qui Bah c'est qui, mais oh, respecte-moi un peu Ah, c'est le mec qui, co qui copie mon concept mais, et, mais, qui mais, met, mais, et qui mais, met mais, diamonds de Rihanna mais, quand il y a du quoi, diamant, c'est ça quoi, Mais quoi Quoi J'ai jamais fait ça Ça, ça va, pas toi, bro. Mais quoi Mais quoi Mais c'est pas, pas possible Mais quoi, c'est pas possible Mais j'ai un diamant J'ai un diamant, et en bah, prends un mini, mec. Oui, mais, mec, tu dors sur le jeu, t'as 1500 heures, tu sais pas. C'est pas que 1500 heures Bah, euh, désolé, mec. Bah, après, mec, moi, mais je suis pas ça. un stuff de fou, je sais pas comme si j'étais presque full P3, mais donc ça va. Il me faut 6 diamants, mec. Bah, tiens, tiens, je t'en passe un, c'est le seul que j'ai. Jure Mais non, mais gars. Bah, non, non, bah, non, je le garde, mais t'es fou, toi ah, J'en je ai besoin, j'en ai, ai besoin, je suis un rat, j'ai plus rien Mec, donne un, donne un indice sur ton rôle, mec. Euh. Alors, je, je t'avoue que. Il est pas fifou. Mais euh, dans la vie ou dans le jeu euh, bah je, je t'avoue que je le connais pas assez dans la vie. Ah tu... wow, es en train de dire que c'est <rire> Non non J'ai je... <rire> pas dit ça J'ai dit que il est pas euh... Enfin tu vois, <rire> je pense que c'est un peu un mec oublié <rire> <rire> <rire> non, non mais C'est vrai Non mais c'est vrai C'est vrai j'ai vu le rôle, la première chose que j'ai dit, c'est dit c'est qui Après je trouve ça abusé qu'il dise ça sur Fukano, euh, <rire> il dit <rire> truc et tout. Euh... Euh... C'est quoi un indice euh... Euh je trouve que c'est broken en hein, vrai ouais. En fait je trouve vraiment que ça peut être game changer dans les games Ok ok ok bah c'est cool en hein, vrai ouais. Bah écoute uh, bonne game, à tout à l'heure alors bon respect Tu fais quoi je remonte les gars Je remonte et je m'en dis Je remonte et je m'en dis hein, on fait ça Oh non <rire> oh, en plus hein. Euh <rire> <rire> <rire> j'ai que terrible. deux diamants par contre Merci mec Je me suis fait agresser Oh merci T'as des plumes euh, oh hein, <rire> <rire> Wesh wesh. Wesh! Ah, voilà, voilà ce que je vous ai demander. Ah ouais, donc parmi eux il y a Nems. Rodak, hein? <rire> oui. bah, Rodak! Alors, Rodak, c'est chaud, mec! Ça Alors Names. Ah, c'est à dire que parmi tous ces gens-là il y a un gars qui est Nems? Oui. Ouais, ouais, donc que toi. Okay. Donc ça veut dire non, que non, dans 3 secondes. Non, t'es pas Nems, non? Pas Names, non. non. Merci, Bichard! Merci. Oui, merci. Ah, oh, c'est bon, oh, Bichard, ça va. ça va? Ça va, bébé? Ça va et toi, bébé? Ça va, tu m'as manqué. On t'a un mon rôle, Bichard? Euh, Michel, est-ce que t'es moi J'aurais ah. t'aimé, j'aurais été comme mon idole, mais vas-y... Euh... Je peux donner un gros indice. J'avoue que je me suis dit, c'est qui Donc c'est un mec qui a pas fait beaucoup de KTP ou qui est pas très connu Oui. Ah euh, oh, putain, amis, je, voilà. sais, oh, je sais ce que t'es. Non dessine moi la première lettre avec ta tête. Avec ma tête Ouais ouais. Non. Quoi T'as compris, <rire> que... compris ce que c'était Oui, mais non. C'est pas ça? Non, c'est ah pas okay. ça, c'est pas ça. Bon, je vais pas, je vais pas dans juste tous les Mais c'était pas mal, c'était pas mal. J'ai bien aimé le. le... Vas-y, attends, <rire> fais un mouvement de tête pour voir. Fais une lettre. un N ou un M? Ouais, c'est un H. Non, non c'est un M. Attends, attends, ouais, attends, ouais, attends <rire> je refais. Je refais, je refais, je refais. C'est un D? Mais c'est un, un Q? C'est un R, c'est un R que je fais. Mais wesh, c'est trop dur. Mais si, si, si. Oui? Euh, t'as des gapples mec Oui. Je t'offre 5 subs Bah, tu veux combien de gapples? T'en as 10 euh, J'ai plus de 10. Mais je peux, je peux oh. pas t'en passer 10. Bah, j'en veux bien, genre 8. Contre 5 subs, mec. Attends, je vais sur ta chaîne, là. Hein. Merci, bah, après la game, non Non, non, je... attends, je vais tout de suite, mec. <rire> euh, euh, fais Alta Hop là, je allez, je t'en mets 5. Et en plus, euh, t'auras bientôt ton sub goal, c'est parfait, mec. Merci, merci <rire> Hop là. Après, Merci, Rayou, merci <rire> Let's go, les gars. L'échange. Le pire dans tout ça, c'est que je l'ai grave baisé parce que mon jeu rôle il a régène. Et du coup, j'ai pas besoin de cap. J'avais le meilleur rôle pour l'échange. Je suis explosé. Je joue agressif on est tu le cul. Mais qui veut se battre là Qui veut se battre Viens, viens, juste pour le jeu. Non. Pas, je mais... Je veux... mais mec, mec, tu... on se fight une fois tous les 6 mois, tu me niques. Oh, je fais plus... Fait comme toi, bon, Je me fais humilier. Je me. Ah oui, streamer musée là. Mais non, mais non, mais non. Je jure, ça a marché. Il faut que tu me protèges. Ça marche. Ça marche. Oui. Oui. Attendez, attendez, attendez. Je vais l'attraper. Je vais l'attraper. Je vais l'attraper. Je l'attrape. Je l'attrape. Je l'attrape. Ouais, c'est bon, Ouais. C'est X2. Est-ce que Mais, slime, mais slime, non mais le slime <rire> le slime le slime Ça pas Ah oui oui c'est bon Je me... <rire> J'ai un morceau de la machine <rire> Ok 5 apple J'ai pas 3 3 3 C'est trop cher c'est trop cher 3, 3 j'en ai pas si vite à rayou pour 5 subs Vous voyez pas y a un, y a un bacon <rire> non. Attends, attends attends Attends Non non non, non, non, non. <rire> <rire> oh, le bâtard Faites quoi J'ai quoi <rire> <rire> <J 'en rire> <c 'est. rire> Bichard, le slam block, s'il te plaît Trois gappels et je donne le slime block Trois gappels Bah une chacun Je vous Les gars, enfin le S'il te plaît Bon allez, tenez Et voilà, et voilà, il a troll la game Hello tout le monde, c'est What's up guys Mais non <rire> non, non C'est <rire> <sais pas. rire> <rire> <rire> le marchand Qui veut des bicoon Il a un bicoon Mais il a eu ce truc C'est C'est Je sais pas comment mais... Non mais attends ah, Il a eu notre star Non Non Je Non chaque fois il faisait 4 tb clem mais par contre c'était chiant un la limite de ce faire parce qu'avec mes enchants de level 30 Mais, moi... mais pourquoi y'a un beacon là <rire> Parce que Pierre, et Pierre il a trouvé <rire> un... Tiens tu veux, un... tu veux un un du beacon lit. Étoile, tu veux du beacon Tiens Vous êtes là à vouloir jouer le... <rire> la vidéo Youtube pour avoir 16 épisodes t'as Ah J'arrive ah. Ah. Ah. Ah. ah salut, ah. Ah. Ah. salut. Ah, salut. Ah. Toi ça va À toi À moi Ah non vraiment À moi On a une team de bâtards Mais non mais comment tu sais Bah parce qu'il est le seul rôle à info de notre camp en fait, du coup viens avec nous Ah vas-y vas-y je viens. Vous voyez les deux qu'il y a là-bas là ? Ou ouais. Ils sont Zerator, euh, Étoile ou Fukano ou je sais pas quoi. C'est qui euh, Gil et Tatou. Enfin, ou sais. alors, alors ils sont Skyrtier. Oui, parce que aussi, quand ils s'est croisé dès le début, euh, ils Après, si Rayou, je pense qu'il a. Alors, soit Rayou, il fait l'entour depuis le début, mais c'est pas son genre quand même. Okay, il, okay. Pas... il joue pas trop le mode de jeu quoi. Dans le parce que bon, là, en fait, bon, je vous le, le dis, hein, <rire> euh, Tatou et Gil, ils sont en duo, voire en trio s'il y en a un troisième Mais avec non, Bittel. Merde. Il était quoi il était Avec nous ça. Avec nous, avec moi, Bah, c'est Violet quoi. Info T'as une info toi ou pas Non, mais moi, je veux jouer. T'as zéro info Attends, ou pas viens, Rayou. Mais je suis un collègue mais je suis non, un, collègue. Vraiment, un collègue. Oui oui je... Mais Hypier ah, ah mais il casse les couilles Mais IPR est occupé à avoir un autoclique en fait. Ah, okay. Okay, okay. ok. On joue, on joue ensemble <rire> Rayou. Voilà, ouais. euh, le groupe de Nanox Marwan Risto et tout c'est les tryharders. Donc c'est des okay. bâtards. Mais ils ont des rôles de bâtards okay. Donc Nanox Marwan t'as pas envie de les affronter quoi. <rire> D'accord. Ouais. Euh, Guil et Tatou, ils sont sûrement soit Skyard Chexi en couple, mmh. soit Frigiel Siphono ensemble, soit voire ils sont nous. Genre étoile okay. et toile fécano, tu vois. Voilà, ok on, on, on, bah venez, venez, on prend un groupe, on les baise. Après dommage qu'on est Bichard mais. Mais quoi alors ah oh ouais. Pourquoi ouais, je me une ouais, ouais, balle ouais, perdu ouais, quoi ouais, les gars Heureusement on a un Pourquoi Euh Guillaume Ouais Euh... Ouais. Viens mec il faut qu'on discute. Non non mais par contre Rayou, Rayou fait... Enfin ouais, ouais. même si c'est une blague, le fait vraiment pas parce que je crois qu'il est déjà ouais, ouais, ouais, avec en nous en, en fait. Oh merde <rire> <rire> Oh non non non, non <rire> Oh non Pourquoi Ça fait quoi <rire> oh, non Moi je donne un indice sur mon rôle... <rires> ah non, encore. Ah, le Rolinfo, il détecte que les Patrick, hein. ils détecte pas les trailleurs de la non, non, non, non, il y a euh... <rires> <laughs> C'est la musique de Pokémon, c'était pas clamé! <rires> Putain, mais hey, on m'avait invité en disant un... Tu vas voir, ça va être un UHC, on va fumer les gens et tout. J'ai envie de péter un plomb. Enfin, si je m'en bats les lui je... je le fume. Euh, mais non, Doer on, le... euh, on est combien dans le groupe euh, Ayub ah, est mort, Ayu Ayu donc 1, 2, 3, 8, 4, là. 5, 6, et 7, 8, 8 et 9, 10, 8, sont 11, 12, 13, 14. 6, on 5. est 12 dans le camp. Donc on est 8 sur les 12. Enfin sur les 14, mais il y en a 2 qui sont morts quoi. Ouais, 8. Il nous en manque 4 quand même. Genre, c'est les qui Ah Ah ouais Ah oui, il connaît Roi Louis. Ah bah, bah c'est pour non. ça qu'il reste avec Roi Louis, je, je suppose, du coup. Ouais, bah et... bon, on va pas allumer un mec au hasard et ah vas non, quoi. je suis plus dans la liste. Ah, c'est Dwarf Dwarf ou Akaz Non, non, non c'est Risto, je vous dis que c'est Risto depuis tout à l'heure. Ah, c'est Dwarf, Christo ah, Akaz Il était Zerator, j'avais raison, voilà, c'était sûr. Voilà, oh putain, nous. J'avais dit, <rire> dit qu'il était mauvais. Et Ça fait un de moi chez nous. Ils sont vrais, ils sont fait un vraiment vraiment ouais. pas discrets. Hein. Mais ouais, c'est ouais, pour ça qu'il est pas venu avec nous, il traînait déjà avec son rôle. Oui, je pense. Après, il reste avec stein avec et tout, je crois. Je trouve c'est Stain Oui, il c'est possible. C'est possible. Je pense que c'est stein et du coup il n'en reste que deux. Titi, il est parti retrouver son amoureux. Il est chexi, c'est ça j'ai Oui, oui, oui. Ouais il est chexi, il est parti retrouver son scalaire. Oui, il y a moyen. Tu le tout le groupe devant là, ils traînent ensemble parce qu'ils se connaissent. Bah oui, comme nous. Mais non, Hyper, il est avec nous. Oui, t'es dans notre camp, Hyper. Oh putain, et qui non non, qui, est, qui est dans est notre cool. groupe Juste que j'évite de le taper. Nous, bah, nous, nous. Tous, nous tous ici ah, nous là. Tous, là ouais. Donc alors Titi, Fuka, et gars, aussi. Ah, y a on a Restop et Sherim, c'est bon on a, a... gagné les gars. Bah y'a Narco aussi mec. Toi, Narco <rire> y a Narco ah, avec nous. c'est a... a... cool, c'est cool, cool, il a pensé à moi y pour y y dire des joueurs forts tout ça. Qui a un OnlyFans ici Moi j'en ai dit Et Donc Titi a une chance sur deux de ne pas être notre collègue quoi. Voilà exactement. Donnez-moi une frite là s'il vous plaît. Nems voilà Y'a ah, un mec qui m'a volé un piqué, on est tous les rôles de la game, c'est grave. Bon, non, je sais pas quoi faire, les gars. Je veux bien, bien rester seul, mais oh! Mais ouais, oh, putain! Mais il fait chier, ah merde! Ah merde! Bah oui, bah oui, mais il casse le côté. Il est parti sur nous. Toi, t'es un menteur il est parti sur nous. Bah oui, mais il est allé chercher Les gars, viens, on fait un groupe, non? Parce que. On est sur On fait deux groupes. Mais moi, j'ai joué, on fait deux groupes. Moi, j'ai avec Custom. Allez, go! Bah voilà, bah voilà, bah voilà. What? On a cru une nuque avec ça. Oh! Attendez là, ils arrivent trop sur Ah d'accord. Ah oui, c'est les Patrick, c'est les Patrick Ah oui, on est tous invisibles est trop fort Je suis avec toi, je suis avec toi C'est faux, c'est faux, je lui menti, je lui menti. La case est mort, c'est bon. Devant, devant, devant, devant, Ouais c'est bon, let's go, on y va. C'est bon. Suivez, suivez, suivez, il y a par là. Et Sherin. C'est, c'est... C'est lui qui bloque, qu'il faut... Copy Games, quoi. voilà, j'avais raison. Oui, c'est lui qui, c'est lui qui. Mais lui, il est Siphano Frigel, il est pas Patrick. On s'en fout, on va le tuer quand même. Ah, ça, bah, ça, bah on arrête alors. Il a dit quoi ouais. Bah il prend pas de fait dégâts. Fait. En fait, il peut pas crever, hein. ont... il a des particules d'origine à l'infini. <rire> ça va chier. Y'a un ox devant, y'a un ox devant, y'a un ox devant. Vas-y, ouais, je vous le laisse. Il est tombé dans le trou Vas-y, 50, 50, 50, 50, 50, 50. C'est un Patrick, <rire> c'est un Patrick. Prenez ma place. Wesh. Bon eh oh. Bon bien, hein Sur moi sur moi Il s'est caché là. Il est retombé dans un. Vas-y go, go, go, go, go. Il a witness ah hein, il a witness. Ça va bien la vie Ouais ça va, ça se passe. Je distribue des pommes Mais moi, il est un si butable, il est quoi wesh Il est mort Ouais, ouais, ouais. Il va se goûter merde! Tout. Moi je prends sa tête hein. Euh... Quelqu'un a besoin de pommes Parce que moi ça me sert à rien, je reste à 4. On a combien Bichard doit en avoir masse là. Non, non j'en ai oh 8. Non, moi j'avais pas de gapage, j'avais passé 8 à étoile pour qu'il me passe 5 subs. Venez, on remonte sur les arbres. C'est pas le plus passionnant à jouer quoi. Oh, ah moi, ça se paye déjà je crois. Moi je peux crafter ah, des beacon. Bots. Jouer un peu d'ambiance. <rire> <rire> ah y'a Stein là. Y'a Mais Stein il a Stain, des, Stain, des Stain, gens non Et wesh ce qu'on fait, On descend. Non, mais Shirim, c'est ta base là. Vous êtes en train de tuer un mec que vous. Mais Shérim... il est où Shérim Il est avec nous, il est avec nous On pensait que c'était lui, lui, mais c'est pas lui. Mais non, non, non, non, c'est pas lui Il va falloir fight là Non, mais ils sont en train de vous foutre de votre gueule, ils sont pas avec nous, vous êtes cons ou quoi Voilà, on on fight. Venez au cours, venez au cours, venez au cours. Pourquoi on court Tu veux les fight Bah, je sais pas. Mais bien sûr qu'on fight. Tu veux les fight, hein, go super. Ah non, attends, <rire> non, c'était les toiles. Okay. Il est tout seul, il est tout seul. Il a jump boost. Ouais, j'ai jump boost. Ah, wow. Bah, super. <rire> bah, génial, j'adore. <rire> <J 'adore. rire> <Des simples rire> ça me plaît, ça me ça vas ah, oui c'est bon, ça sert à rien de jouer. Hein, c'est <rire> terrible. Le pauvre. Hein. Gabe, t'es avec moi Bizarre, mais je suis ça, pas ça. sûr hein. Faut faire un coup que t'es avec Chiquita euh, Non, j'étais pas avec Chiquita. C'est T'es quoi, étoile toi, toi ben, Attends, elle, elle, elle, elle, vous avez c est c est des gars Je suis Non, j'en ai zéro, j'en ai zéro. Je gaffe, suis avec toi Ouais, ouais, t'es avec nous, t'es avec nous, viens. On fait qui On fait quoi Je sais pas. Encore Bah non, fight Non, non, il est avec nous, il est avec nous, il est avec nous Attends, mais on est le Gagneux, avait 100 reste un pilier. Mais oui On est avec toi, on est avec toi. Par contre, est-ce que Dwarf il est avec nous Bah, je suis avec lui. Mais à l'aide Mais c'est quoi ton rôle, Gab Je t'en supplie, dévote toi je suis... Euh, bouba, bouba. Ah, Bouba J'ai peur. Bah, rester, reste ouais, il est avec nous. On se fait taper arrête, arrête, arrête, Rien, non, arrête, mais... arrête, non, je suis avec toi, je suis avec toi. Non, non mais, mais si, mais si pour... Qui est pas avec nous ah, Mais pourquoi moi Attends, mais tu penses qu'il est méchant Ah, mais Titi, c'est vrai, c'est le... Coup oui, que... oui, oui, ton oui, oui, oui, ouais, oui, oui. Il Titi, quoi. Titi, c'est pas... Mais du coup là... Il y a trop de gens. On fait, on on fait, on fait, on fait on on on on on on Mais c'est pas pour qu'on cherche la non on l'allume frère Attends tes gaffe Oh t'inquiète t'inquiète Il reste deux <rire> Il est pété mon rôle hein Putain Ah oh, bah ben, alors là Elle euh, ouais, est donnée là-vous Ah le mien non ah. ah pardon Take nous, take nous, take nous. Bah, je suis surtout mort, oui Est-ce que tu veux une tour de mes pieds quand même, Bichard Oui, s'il te plaît <rire> Salut l'équipe ouais, bon. Alors les gars, j'ai une infos pour gros. vous si vous voulez. Eh, en vrai, en vrai, pitié, la prochaine fois que tu viens me sauter, dis bonjour au moins. <rire> ouais, au moins un petit bonjour, quoi. J'ai hein des réminiscences de, des époques sombres. Mais en fait, ouais, ouais, moi, je, pa ouais, ouais. je passe dans votre camp si j'en fume un, donc moi, je veux juste en fumer un. Juste bah, oh non, mais pas fantas, sérieux <rire> Mais restez Mais moi je joue du Patrick juste pour acheter du Patrick. Non mais attends, je suis mort. Ah mais, suis mais plus par là. Après, quel, mais parce que je sais pas. Je sais... Mais je suis pas affecté. Et toi, elle est avec Bah Bichard, Bichard c'est la vite. Mais <mérite> mais <putain. mérite> <mérite> enfin, voilà. Attends, mais Bicha, comment d'acheter le camp pas? en fait Bicha <mérite> non le Non, je moi je moi je suis violé. Moi je suis violé hein. Non, mais mais je suis avec toi, restez un peu. Non moi, moi, mais non. vous avez touché de corps. Mais bah, ça non Bah oui, je suis okay. pas changé de corps, avec toi. Mais non, je suis avec moi, j'ai pas fait de kill mais Je dois faire un kill, je viens dois viens un dessus, faire un dessus. kill pour changer Viens au Mais Moi je fais confiance à RSP. Je me fais fumer par un joueur je euh, musée Je fumer Mais ça bon, on broken hein. allez, allez les gars, aidez-moi Les gars, aidez-moi, aidez-moi, aidez-moi Ouais, j'avoue, restez par contre t'abuses hein. <rires> tu, tu, tu, tu <rires> on non goût, on dort, goût, euh... on est à la couille tranquillou on, on dort, on dort go Bichard, go tu Bichard <rire> oh, Les gars, go tu Bichard <rire> Mais tu tous les Oh non, oh les gars, oh les gars, oh non, oh les gars, oh les oh les oh let's oh les gars, est les gars, oh vrai oh la game est fun oh le oh est là quoi bah. Est-ce que ça vous intéresse Tu ah, places au KCX <rire> avec <Canel>. les, gars, <rire> les gars, il y aura tout le monde à Bercy. Ah, les gars, on ouais. ah oui, wow. oui, oui, wow. il <rire> oh, a. Ah, ouais. eh, bonne on chance va pour gagner le même match. Non mais non mais, mais chaud, non mais non. Hein. Oh pardon, excusez-moi, ouais. l'arbitre au milieu. Là. Oh, oui, Et pourquoi là, tu te euh, fais monter en l'air par là, un mec qui privatise des musées Mais je suis J'ai Non le gameplay les directement de la culture dans la gueule. Non mais je me fais là, me fais péter, mais. On avez Oh, ouais, culture! Oh, culture! Oh, oh, ben, ouais, oh, oh, oh. J'avais un cœur! Oh, attends, on a sa tête du coup? Oh, oui. oh, non, c'est oh, Non, des... le rez! Non, le rez! Vrai, je peux Mais pas, peux C'est Nox! Mais Nox! Mais c'est qui, Nox? Mais non, Nox, il fait Patrick! Qui... Zephyr! Est oh, ouais! C'est vous, Zephyr? Ah ah non! Ouais. non, c'est pas. Non, lui là, Il est pas avec ah, Invincible, tu bah ouais, c'est pas. Sympa. Pardon, pardon, pardon. <rire> c'est mais... pas ça. Ça sert de le taper. Ils sont. C'est Siphano et Frigel et ils sont invincibles. C'est qui, Zephyr Non, c'est pas Zephyr qu'on veut, c'est Nox nous. Mais non, nous sommes pas Nox. Il faut faudrait Zéphyr On peut taper Zephyr sur nous s'il vous plaît. On va chercher Zephyr, Non, mais non, c'est Nox, bordel qu'il faut. Ah non, Nox, Nox, pardon. C'était le good guy. Oh non, c'était Zephyr. Zephyr, voilà. Non, non, Nox, Nox, Nox. Est-ce qu'il y a Nox ici Peut-être, Tu peux RS étoiles pas, je crois. Ça va faire bugger le plugin, il l'a dit. Mais non, non, non, tu peux. Tu peux pas. Tu peux Tu peux pas. Tu peux pas. Tu peux Tu peux pas. Tu peux Tu peux Tu peux Tu peux Tu Tu peux moi, moi je, je peux, peux pas, non. Key, ah si, si, si, si, si, attends. attends. Hey, Scott, Scott, Scott, t'as encore Scottie. un res euh, Oui, j'en ai, ai un. un Ok, viens, on à pierre ouais, maintenant. C est, c est... La game a plus aucun sens. Me... <rire> C'est hilarant, hein, moi ça me fume hein. Vraiment. C'est <rire> la deuxième game UHC de l'année où je me tape autant de <rire> C'est là, au-dessus de ta tête. Ah là là. Vas-y, récupère. Vas-y. T'avais pas dit qu'il y avait une invitation au futur KTP <rire> ok, ok, ok, ok, je garde Je garde, je... Je tu garde en tête Tu retiens Allez, je... Ouais, je retiens, t'inquiète pas <rire> ah Bon, merci pour le reste Non, euh, y'a pas soucis. de soucis Y'a pas de soucis Mais du coup, je suis pas avec vous si... Non, bah non, non en théorie, on doit fumer, tu... mais vas-y mais ah, Je suis avec qui on, on fait genre, je suis avec vous On est youtubeur ah oui. YouTube, Mais non, mais moi, je suis Patrick, je suis Patrick avec vous Oui, bah, t'es Patrick original non C'est pour ça que t'as Putain mais c'est qui, qui qui manque à tuer Ah c'est Sifano depuis tout à l'heure qu'on essaie de trouver. Je fais tirer dessus par un autre là. Mais Bichard. Bichard Bichard, tu veux pas 1 oui. V1 Vas-y, vas-y. Bah vas-y. C'est vas vas match je, je, je te que peux plus, je vais Vas-y vas-y. Allez go. Mais, mais, il a voulu un pas, mais il a voulu faire un AV1. Mais il a voulu faire un AV1. Tu veux un AV1 alors ah, non, bah, que, Tu veux <rire> Tu veux un AV Tu veux un av quand même, je m'en fous. J'ai pas peur de toi. Vas-y. T'as speed combien euh, J'en ai pas beaucoup de. Non en plus fait, hein. Vite, vas vite. Vas de... Vas-y, vous faites bien bien. Oui. Mais j'ai pas de gap Il te cliche hein. Oh. Non Attends, attends, je me le je le stuff, C'était Gap la taupe Non. C'est lui la taupe, c'est lui la Bah. Ah bah c'était Jimmy, oui. Ah c'était Jimmy E-T-A-I-S, non. Et pourquoi vous vous butez vous deux Parce qu'il bah, je... hein. est méchant. Il, il a dit j'ai pas des masses Gap Bah je ai pas des, enfin, des mosses. Ouais Attends, j'ai pas compris le rôle là. Ah Oh dégap, fais dégap. Nan mais Non mais on fight parce que plus rien à faire. Ah oui d'accord parce que comme nous le 3v3 en invisible Attends, mais j'ai pas de cœur. Oh Oh C'est pas possible Touche le tal Non. GG, GG. bouge. GG me... Bah. Mais... Bah j'en viens, je vais me tuer moi-même. Va tuer pire, bah, tu, <rire> tu, bah tu es pire, où, tuer où, pierre <rire> Retourne-toi ou t'es bah, méchant Détruis ton double Détruis ton double yeah, Je te laisse pas gagner, hein, Vas-y Pierre, vas-y, vas-y Derre-toi derrière toi Mais même, mais... Mais... Non, mais non, même non, avec un autoclic. Mais même avec un autoclic, il a pas réussi Il a un autoclique, il l'a pas touché de... Toute l'île! Pierre, t'es trop nul là, par contre, c'est le moment hors du temps, il ne l'a même pas touché! Ah merde, il a le mot arthrose! Ah Hop, c'est bon, j'ai battu l'arthrose! Ouais! Ah, mais il y avait plus de l'arthrose! Ouais! Ouais! Eh les gars, on était violés, Bon, désolé pour les petits bugs, j'espère quand même que vous avez kiffé! Ouais Oh, c'était marrant! Mais ça, mais reste est... un ouais. pilé Mais oui <rire> On est avec toi, on est avec toi. Par contre, est-ce que tu est avec nous Bah, je suis avec lui. Mais à l'aide Je sais pas Mais <rire> moi avec, nous, avec nous, mais avec nous, on est avec nous j'ai peur, j'ai peur. Mais c'est quoi ton rôle, Gab? Je t'en supplie, dévoie-toi <rire> Je suis... Euh, Booba, Booba <rire> dévoie-toi, sale chien Booba mais, mais non, mais on est ensemble, on est ensemble J'ai peur Bah reste, imp, reste ouais, un mais avec nous envie, Reste un avec nous Reste un